L'attention, c'est la loupe. Hein? Je vais utiliser souvent ma loupe. L'attention, c'est le siège de l'attention de ma conscience est ici en plein milieu de mon front, d'accord? L'attention, c'est où est-ce que je vais déposer mon énergie. Ça, c'est dans quelle direction je vais, le vent va pousser. Et l'attention, c'est où est-ce que je vais tisser, hisser mes voiles en fait. Donc, le siège de l'attention est juste ici, en plein milieu de notre front. Ça, c'est notre attention. Vous savez, présentement, en ce moment, dans notre humanité, on a un grand problème, c'est que les gens n'ont plus d'attention. Pensez-y, on est dispersé, on est multitasking, on fait mille et une tâches en même temps, on ne prend même pas le temps de regarder les vidéos en entier, de lire les articles en entier, on a trop de données qui sont en train de rentrer et tout ça. On a des enfants, en fait, qui, sont, qui ont des difficultés d'attention. L'attention, c'est là que réside notre pouvoir, la game. Il y a un pouvoir de choisir où est-ce que je vais mettre mon attention.